Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing, cette semaine consacrée à la découverte du nouveau kit 1001 Hobbies réalisé en collaboration avec l'artisan Esprit Maquette. Cette nouvelle référence, designée et fabriquée intégralement en France, vous propose de réaliser un corps de ferme typique de Normandie au 172 e La boîte comporte l'ensemble des pièces en bois prédécoupé, les éléments de toiture et de décor en carton ainsi qu'une notice d'assemblage intégralement illustrée. Comme pour le kit de château médiéval commercialisé au début de l'été, vous n'aurez besoin pour cette nouvelle maquette que d'un tube de colle PVA ou colle à bois et d'un cutter pour faciliter la découpe des pièces présentées en planche A5. Je vous propose de découvrir en ultra haute définition les pièces constituant cette nouvelle référence 1001 Hobbies prochainement disponible sur nos sites.